Boom, <laughs> boom. La gourmandise nous a amenait à aimer la lecture. Pour en parler, j'ai poussé la porte d'une petite boutique-restaurant au cœur de Carpentras, ville où je viens d'emménager. Un réel coup de cœur puisque de la vitrine en passant par la carte et au rire communicatif des deux créatrices de ce lieu magique, tout donne envie à se poser, prendre son temps et régaler autant ses papilles que son esprit. Je vous propose donc, une fois n'est pas coutume, deux portraits, puisque Jessica et Melissa ont créé cette boutique ensemble il y a un an et demi. La première à répondre à mes questions est Jessica. Elle nous parle de ce projet, des étapes qu'elles ont dû suivre pour le réaliser et de son amour pour la littérature jeunesse. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans et je suis co-gérante du livre gourmand avec ma sœur Melissa. C'est une euh, librairie bistrot, donc on, on vend les livres qui sont là et on fait euh, petite restauration. Donc les petits déjeuners le matin, les repas du midi et les goûters l'après-midi. On fait salon thé et on propose aussi euh, des goûters d'anniversaire et des ateliers. Donc des ateliers euh, d'écriture, des ateliers d'illustration, euh, des ateliers pâtisserie aussi. Euh, voilà, avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Le livre gourmand est ouvert depuis un an et demi. On est à Carpentras, sous les Halles, pile en face du passage boyer. Alors, cette idée m'est venue parce que moi je suis libraire spécialisée en jeunesse. Donc, j'avais envie d'ouvrir ma, ma librairie, mais c'est vrai que les librairies tout seules c'est compliqué quand même. Il faut vraiment être une grosse structure pour, pour pouvoir en vivre. Et moi j'avais envie justement d'une petite structure. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce qui me passionne avec du coup, les livres Et bien sûr, les gourmandises, c'est arrivé très très vite. L'idée, ça fait bien 3-4 ans qu'elle me trotte dans la tête. Après, c'est vrai que toute seule, j'avais vraiment beaucoup de, de, de mal à, à me lancer. Enfin, ça fout vraiment la trouille. Et ma soeur était en Bulgarie à cette époque-là. J'avais trouvé un, un local. Je me suis dit, bon, j'en parle un peu, elle était venue pour les fêtes de Noël, Genre, je lui en parle, je lui dis, oh, je vais peut-être euh, peut me lancer, ça y est, j'ai un, un local. Et là, elle me regarde du coin de l'œil, elle me dit, tu sais, je, suis, euh, je, je, je peux revenir, <rire> je, parce qu'elle comptait partir en, en Espagne euh, s'installer, pendant les fêtes de Noël, elle est passée par la France, et moi, je, je l'ai retenue en France, <rire> je l'ai gardée avec moi. <rire> J'étais libraire depuis, euh, je suis restée 12 ans à l'espace culturel de Leclerc. J'ai pas une formation de libraire, j'ai vraiment atterri là bah, par hasard. Par hasard et puis ça a été euh, du coup une passion, enfin, euh, du coup c'est vrai que je suis assez autodidacte. J'ai eu mon fils à 20 ans, donc là il a fallu travailler après. <rire> donc j'ai euh, passé mon bac, j'étais enceinte et je voulais faire éducatrice de jeunes enfants. Et puis donc je me suis dit voilà, je vais avoir euh, mon bébé, j'attends un peu et puis je reprends mes études. Et puis là, j'ai eu mon fils et je me suis dit, ah non, je ne veux pas du tout faire ça. <rire> je ne veux pas travailler dans le... avec les enfants toute la journée. Mais quand même, il y avait euh, j avais, j avais quelques, quand même quelque chose... Enfin, euh, je voulais faire un métier autour de la jeunesse, mais finalement, pas, pas, pas, pas directement. Enfin, pas dans une crèche, pas dans une école. Donc, je me suis dit, bon, bah, je me suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire bon, pour dépanner, je suis rentrée à Leclerc. Je suis restée 12 ans. Et en fait, j'avais dit, je me rappelle mon directeur. Euh, donc, euh, on a fait l'entretien euh, d'embauche. Il m'a dit bon ben, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui ai dit bon « ben, Moi, caissière, du coup, ça, voilà, je suis rentrée en caissière à Leclerc. » J'ai dit bon « ben, ça, ça va être pour, pour me dépanner, je ne voudrais pas faire ça tout le temps. » Il m'a dit « Ok. Bon. » Et puis l'espace culturel s'est créé un an après, finalement, parce qu'il n'y avait pas l'espace culturel encore. Il m'a dit bon « ben, Jessica, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Euh, »« Allez à l'espace culturel. » Donc là, j'étais à l'accueil. À l'accueil, ça ne touche pas du tout les livres pour le moment. Et de temps en temps, quand même, je, je, je mets toujours mon petit grain de sel, je dis « Oh, ben, les filles, vous avez besoin un peu d'aide ben, », je fais des réceptions, et puis ben, et puis, ben je, je commence à bouquiner, je commence à bien regarder la jeunesse, et, euh, et j'ai mon deuxième fils. Et là, je me dis « Bon, ben, je vais faire une petite pause, parce que ben, mon fils, il a eu euh, des petits problèmes quand il est né ». Donc, je me suis dit « Non, je, je veux me consacrer un peu, euh, je, je veux prendre une pause et me consacrer un peu à lui, à bien profiter ». Et là, j'ai un, un coup de fil, donc pas du directeur, mais de mon responsable espace culturel qui me dit... Alors là, c'était <rire> le gros dilemme de ma vie. Euh, « bah, Si tu reviens, tu as un poste en librairie. Si tu reviens, tout de suite. » Je dis « Bon, qu'est-ce que je fais ?» <rire> Je voulais faire une pause. <rire> Alors, je ne sais pas. Du coup, euh, du coup bah, voilà, je suis quand même une, une fonceuse. Je me dis « Bon, euh, je, je, je prends quand même six mois pour... Euh, » Voilà, que mon fils, euh, je profite quand même de lui. Donc finalement, comme il est né prématurément, bah, j'ai eu neuf mois. J'ai eu un peu plus euh, que prévu et puis ben, je, je, je fonce quand même parce que je me dis ne faut pas que je laisse passer cette chance euh, de pouvoir être dans, dans la librairie. Et là, c'est Nathalie, euh, la responsable de la librairie, qui me forme euh, vraiment en jeunesse et euh, elle m'a super bien formée. Enfin, j'ai énormément appris avec elle, mais euh, après, j'ai vite été lâchée aussi. Donc, euh, ben, il, a fallu, euh, voilà, il a fallu vraiment se débrouiller, <rire> apprendre, se renseigner, enfin documenter, aller euh, bon, rencontrer éditeurs. Parler avec d'autres libraires et puis voilà, euh, parler avec les, les, les, les représentants qui, euh, qui, nous, qui nous expliquent vraiment chaque livre, qui nous. nous C'est eux hein, qui nous donnent envie euh, de lire aussi euh, ce livre plutôt qu'un autre. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis euh, je, voilà, je suis restée 12 ans. <rire> Petite, j'aurais jamais pensé faire ça. Euh, jamais pensé faire ça, quoi. À 10 ans, je crois que je suis tombée sur un livre qui, qui m'a plu. C'était « C'est la vie Julie », un petit livre, euh, voilà, et cette histoire m'a accrochée. Et puis à partir de là, voilà, j'ai euh, ai, ai bien aimé, après l'adolescence, j'ai un peu lâché. Et, euh, et ensuite, euh, ben, j'ai été replongée euh, ben, quand j'ai eu ma place à, à Leclerc, et là j'ai eu une révélation. J'ai pu euh, apprendre plein plein de choses, j'ai euh, organisé des salons, j'ai fait des lectures de contes, enfin là j'ai vraiment eu une, une bonne formation. Et puis, j'aime les challenges, donc je me suis dit, ah, je veux faire euh, des lectures de, de contes, voilà. Donc, euh, eh ben, j'ai regardé un peu autour de moi ce qui se faisait, j'ai assisté à pas mal de lectures. Il euh, y a la bibliothèque de Sarian aussi qui fait euh, beaucoup de lectures de contes et du coup, j'en ai, je suis allée à quelques-unes. Et puis, voilà, je me suis dit, allez, je me lance, euh, je me lance j'essaie. Et euh, la première, voilà, pareil, j'avais les chocottes. Je me rappelle ma voix tremblait à la première lecture de conte. 30 enfants qui te regardent avec des billes, euh, te loupe pas, ne bégaye pas. Et puis, bah, je sais pas, j'adore ça. Euh, J'ai vraiment adoré. Enfin, voilà, jouer avec leurs réactions. Euh, je leur fais des blagues. Alors, à chaque fois, alors ça, je le fais à chaque fois, mais ça marche trop bien. À chaque début de lecture de compte, donc, je leur dis Avez-vous bien euh, apporté, apporté votre matériel alors il me regarde, oh là là, on a oublié, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait J'ai bon, bah, c'est pas grave, parfois, on croit qu'on l'a pas, mais on l'a quand même. Bon, est-ce que vous avez les oreilles Ah, c'est bon, allez, c'est bon, on a les oreilles, les yeux, allez, on y va, on peut faire la lecture. <rire> voilà. C'était un peu une galère de trouver un, un local qui, euh, qui nous correspondait. On ne pensait pas euh, que ce serait la, le, finalement le plus dur du projet. bon Pas le plus dur, mais euh, le plus compliqué à trouver. Parce que nous, on voulait bah, quand même une bonne, une bonne superficie. Là, on, fait, on est à 70 mètres carrés. Il fallait qu'on trouve un lieu où on puisse cuisiner. Où, du coup, le propriétaire veut bien qu'on cuisine. Euh, on voulait une terrasse. On voulait euh, bah, que ce soit quand même dans un quartier plutôt sympa de la ville. Et bien sûr, pas à 2000 euros le mois <rire> ah, Par contre, on voulait Carpentras, parce que c'est notre ville à toutes les deux. Euh, on voulait, alors, au départ, on nous en a dissuadés. on a dit Mais non, pas Carpentras, il faut partir euh, à Montpellier, à lille sur sorgue à Avignon. Et nous, on voulait vraiment le faire ici, parce qu'on ben, croit en notre ville et, et qu'on ben, l'adore. <rire> Donc on voulait vraiment le faire ici. Bon, je crois qu'on a visité tous les locaux disponibles de Carpentras. <rire> Celui-ci, alors là on a, on a eu vraiment de la chance, c'était Monsieur Par-dessus de, par à l'époque qui s'occupait bah, de, de trouver des locaux un petit peu euh, aux, aux futurs commerçants qui, qui recherchaient et euh, il nous a dit bon ben bah, là il y a peut-être quelque chose, euh, c'était sur dossier par contre donc il a fallu qu'on monte un, voilà, notre dossier, c'est vraiment, on est passé devant un jury, l'initiative tout. donc là euh, je crois que je, je, je passais l'examen de ma vie, <rire> je me disais ça peut pas foirer. C'était vraiment, je crois que j'ai jamais été autant, autant stressée euh, pour, un, pour un oral parce que là, ben, il fallait qu'on présente euh, donc notre, notre future entreprise, nos motivations, ce qu'on savait faire. Et en plus, là, on s'était dit, bon, ils vont, ils vont jamais croire en nous parce que, bon, moi, j'avais l'expérience de la librairie, il n'y a pas de souci. Euh, Mélissa pour la création d'entreprise aussi, mais zéro en cuisine. Donc là, bon, qu'est-ce qu'on a fait ben, On leur a fait des petits gâteaux. Et bon, ça leur a plu. On a dit, bon, on n'est pas du métier, mais quand même, on sait faire. Et, euh, et ben on est passé, on a eu euh, le vote de tout le monde positivement, donc on était ravis. Voilà, il a fallu se former. Euh, donc il y a des normes hein, bien sûr à respecter, donc des formations obligatoires. Et euh, ben moi j'étais encore euh, salariée, donc euh, heureusement il y en a qu'on était. Enfin c'est euh, par exemple pour la formation euh, hygiène et sécurité, on pouvait, il y en avait qu'une de nous deux qui était euh, qui pouvait euh, faire cette formation. Donc euh, ben, du coup Mélissa qui était plus disponible l'a fait. Par contre, on a eu d'autres formations, il fallait être là toutes les deux et, et ben pendant les jours de repos, on y allait. Et une fois qu'on qu qu a eu tout ça, bon, le projet était vraiment bien ficelé, on savait vraiment où on allait, l'enveloppe qu'on avait de départ. Par initiative Ventoux, on a eu pas mal de collaborateurs, notamment les, les banques, le comptable, tout ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile à chercher quand on ne sait pas. Du coup, là, on a vraiment été bien orientés et bien entourés. On savait où on allait, euh, on nous a bien aidé, bon, voilà, sur la... quel euh, statut prendre. Euh... La seule chose, euh, c'est que ben, le local, c'était une coquille vide. <rire> Il a fallu faire les travaux. <rire> Et ben, ben voilà On a retroussé nos manches, on a passé euh, tout l'été euh, à poser du carrelage. Poncer... Je crois que ça nous a traumatisé. ça, poser le carrelage, poncer, le... <rire> poncer les bandes de placo. <rire> je me suis dit jamais dans ma vie, je, je pensais faire ça. Mais voilà, après petit budget pour démarrer, donc ben, il faut faire avec les moyens du bord. Et ben ça va, hein, le carreau il tient Et après c'était bien aussi parce que finalement on a pu tout... Euh... Alors voilà, c'était bien et pas, mais euh, du coup ça nous a fait beaucoup de travail, mais on a pu faire euh, la décoration qu'on voulait et vraiment tout, euh, tout emménager, euh, emménager l'espace comme on, comme on le voulait. Avant c'était le, le, le bébé rose. Le magasin de jouets qui était euh, qui est, je crois que tous les anciens carpentraciens les parents les grands parents tout le monde connaissait ce, ce magasin et on a encore plein de plein de clients qui nous disent oh là là mais quand j'étais petit mais je venais chercher mes mes maquettes mes voitures mes poupées <rire> c'est trop drôle et on a même du coup bah, les anciens propriétaires qui sont ravis de venir euh, revenir ici parce que c'était un magasin de jouets là c'est une librairie jeunesse donc euh, finalement on reste toujours dans l'univers des enfants donc euh, ils aiment bien venir euh, repasser euh, Passer un petit coup d'œil et ça leur, ça leur rappelle des souvenirs. Alors, il y a, y a tout le temps l'ancien propriétaire qui nous dit Alors, oh, euh, au mois de décembre, vous, avez, vous verrez, il y a le petit rayon de soleil là <rire> Il connaît sa boutique. Mais forcément, il est, resté, il est resté des années. C'était à son père avant, après lui, il avait repris. C'était un, un lieu, mais euh, un lieu culte, des Carpentras. Non, on, est, on est quand on était petite. Même quand. Euh, parce qu'il a fermé en, en 2007 ce, ce magasin de jouets. Et mon fils est né en 2004, donc j'y allais aussi pour mon fils. Je crois que les anciens propriétaires étaient contents finalement que, que ça reste encore avec cet univers de l'enfance. Pour faire la sélection, c'était dur et frustrant parce qu'on se dit, bon, on a tant de place et, euh, et on sait ce qu'on veut et on se dit, bon, ça va pas rentrer. Je suis spécialisée en jeunesse, mais je me suis dit, on va quand même avoir plein de parents qui vont vouloir lire. et euh, et par contre pour gérer le, les, les offices, les nouveautés en jeunesse, bon, c'est bon là je, je, je sais bien maîtriser mais après il y a, enfin, je suis pas spécialisée, j'aime lire hein, pour moi mais euh, c'était compliqué et puis le budget aussi n'est pas le même alors du coup on s'est dit bon que, comment on pourrait faire lire les adultes et du coup on est, euh, ben, on est parti sur voilà, le, les livres d'occasion. C'est un bon mélange, finalement, euh, parce que du coup, il bah, y en a pas mal qui, qui restent là juste pour bouquiner. Si l'histoire plaît bien, ben, on part avec. <rire> Et puis, ben, sinon, on revient à la lire en plusieurs fois, euh, euh, au risque que le livre ne soit plus là aussi. <rire> Et pour les, pour les enfants, on leur a mis aussi des petits livres à disposition sous le Tipeee pour qu'ils puissent aussi les consulter euh, sur place avec des jeux. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter, même bien que c'est tentant. <rire> Mais euh, voilà, on peut... On peut euh, Manger une petite gourmandise, bouquiner et, et partir avec ça ou sans le livre. Nous, notre, notre objectif principal, c'est promouvoir la lecture. Euh, pour les, voilà, la lecture, vraiment donner envie aux, aux enfants euh, de, de lire, d'ouvrir un bouquin. Il y a pas mal de, de, de personnes qui ont encore du mal à pousser à une porte de librairie. Là, on se dit, bon, on vient juste manger un gâteau. Après, on regarde les livres du coin de l'œil. Finalement, on se rend compte qu'il y a des livres qui peuvent être sympas. Et, euh, et, et voilà, ça, ça permet d'attirer dans la librairie. Un bon moyen d'attirer le lecteur, c'est euh, l'odeur du chocolat. <rire> la trouille quand il a fallu ouvrir la première fois, c'était un vendredi en plus jour de marché. <rire> c'est s'est il va y avoir plein de monde, ou pas, justement on avait peur ou trop de monde ou pas assez. <rire> on avait les chocottes mais on, vite, euh, on a vite été très à l'aise. C'est vrai que euh, nos clients sont super cool. C'est euh, vraiment agréable, bon, on se sent comme à la maison ici, euh, voilà, c'est très agréable. Enfin, on adore on nos, voilà, nos clients, nos, les, petits, les enfants. Euh. On a été super bien accueillis euh, par nos clients mais aussi par toutes les boutiques à côté. De hein. euh, toute façon on n'aime pas quand il y a des commerces fermés, ça, ça fait vraiment trop triste et euh, donc tous les clients, alors on a eu plein de, plein de versions alors il y en a qui nous ont dit, euh, qui nous avouent maintenant qu'ils nous ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'on allait durer trois jours <rire> ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'elles vont faire euh, du coup une librairie bistrot enfin, ça ne marchera pas et qui nous disent maintenant qu'ils n'y croyaient pas et qu'ils sont ravis que, ben, que ça fonctionne bien après il y en a qui nous ont dit ah, c'est un super concept on y croyait, euh, c c était, c était, on y croyait dès le début enfin, dès qu'on a vu ça euh, c'était sûr que ça marche on a eu... Euh... Des, des, des personnes qui disaient « Oh, on attendait un lieu comme ça, un lieu où on se sente bien. » On est hyper motivé Et puis après, on a, on a un peu des... des c'est comme souffler ça redescend. Plein de personnes qui nous ont dit « Non, ça ne marchera pas. Non... Euh, » mon, mon mari n'y croyait pas du tout. Donc <rire> là, c'est super dur. Euh, il me dit « Non, non, tu veux tu, quitter un CDI, une bonne place pour euh, voilà, ouvrir quelque chose qui ne euh, va pas marcher parce que lui, il était persuadé que ça ne marcherait pas. » Euh, voilà on redescend un peu de, de l'euphorie du départ on se dit bon on se repose les questions euh, est ce que vraiment je fais pas la, la plus grosse bêtise de ma vie euh, ben bah, tant pis il faut se lancer je regrette pas du tout après ça fait voilà ça fait pas deux ans encore l'avenir le, le dira mais euh, je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas le faire que ça marche ou que ça marche pas de toute façon dans la vie il faut il faut tenter il faut tenter les, les choses y aller croire vraiment. Enfin, après, il faut croire en son projet. Enfin, quand on y croit, c'est que déjà, il faut se battre pour. Il y aura toujours des personnes qui vont nous démotiver, qui vont. Après, c'est euh, pas forcément de mauvaises personnes qui veulent donner de mauvais conseils ou, euh, ou vraiment nous, nous casser le moral. Hein. C'est vraiment, euh, euh, voilà, qui, qui essaye de, de pour notre bien nous dire non, fais pas une bêtise. Mais euh, <rire> quand on y croit, il faut se donner tout, toutes les mettre toutes les chances de son côté croire en son projet, y aller à fond et puis ben, ouais. quand on est déterminé quand euh, on croit en son projet enfin voilà mon, mon mari n'y croit pas maintenant il me dit ouais t'as bien fait de ne pas m'écouter <rire> euh, mais j'ai pas lâché et puis en plus euh, il était un peu jaloux ouais. il voulait le faire lui avec moi finalement après quand il a vu que vraiment j'allais le faire il me fait non mais si tu veux on le fait ensemble j'ai dit non je le fais avec ma soeur <rire> j'étais sûre <rire> et euh, non non maintenant il est ravi euh, il est ravi après c'est pas facile aussi parce que bah, deux enfants donc beaucoup moins disponible à la maison. Mais voilà, c'est une question d'organisation. Euh, voilà Il y en a, y a bah, ma maman qui disait « Non, mais tes enfants sont trop petits, fais ça plus tard. » Et moi, je savais que c'était maintenant, j'en avais l'envie maintenant, je, voulais, je, je me sentais prête. Le mari qui dit « Non, non. » Maman qui dit « Attends. » Et moi qui fonce. <rire> et ma sœur qui fonce avec moi. <rire> Puis là, bah, ils sont tous fiers. Hein. Après, encore une fois, hein, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours... Euh, ça ne veut pas dire que même l'entreprise peut durer 5 ans et... Euh, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur, mais en tout cas, euh, là, on est bien, on, on le sent bien, on continue à fond, et puis, ben, si un jour ça a de, de, de, de, de s'éteindre, eh ben, on aura vécu une super expérience. Mais voilà, il faut vraiment euh, vivre ses rêves et euh, écouter quand même les conseils, mais euh, euh, écouter son cœur. <rire> J'espère lui être du moment, c'est, alors c'est pas un livre qui est forcément récent mais je l'adore je vous invite vraiment à le lire, c'est La piscine magique de Karl Norak et de Clotilde de Delacroix donc la piscine magique, ben voilà un lion, euh, roi, de, roi de la jungle qui a une piscine magique et alors la chute de cette histoire mais elle est excellente <rire> Là, c'est un album, on peut commencer à partir de, de 5 ans et je pense jusqu'à jusqu 10, 10, 11 ans. Non, mais en fait, non. Jusqu'à même 100 ans, on l'adorera ce livre. <rire> Elle est trop excellente. <rire> Moi, j'aime les choses drôles, j'aime les choses décalées, j'aime les jolies choses. J'aime la poésie, j'aime les blagues. et euh, Ce livre, il est coloré, il est plein de peps, il est, euh, il est super drôle. <rire> J'espère. Que... Lisez ce que vous avez envie de lire et écoutez-vous. Euh, et et, écoutez -vous. et euh, vous pouvez ne pas finir un livre aussi. On peut ne pas accrocher, mais il faut en prendre un autre Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. Lisez ce que vous avez envie et prenez-y du plaisir. Il faut, faut vraiment montrer les livres, toujours, toujours, proposer, proposer, proposer. Et, et ensuite, ça, ça devient une habitude et, et ça devient normal de lire. Redonner envie de lire au plus grand comme au plus petits, quelle belle idée Merci Jessica, j'espère que ton parcours va inspirer d'autres porteurs de projets ou d'autres personnes qui n'osent pas se lancer dans l'activité qui les fait réellement vibrer. J'aime également le fait que tu as su rester fidèle à Carpentras, ta ville d'enfance, qui, même si certains pensent encore le contraire, est une ville dynamique, pleine de belles surprises culturelles et de petits commerces de proximité de qualité. Le livre gourmand en est la preuve. Si vous ne connaissez pas encore Carpentras, allez y faire un tour, il s'y passe souvent de belles choses. Avant de vous emmener écouter Mélissa afin qu'elle vous donne son point de vue sur la création du livre gourmand, n'oubliez pas de liker, commenter, mettre plein d'étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts ou vos applis de podcasts préférés. Cela m'aide à faire grandir Esperluette et à rendre plus visible notre beau territoire du Vaucluse. A très vite, je l'espère, luette, évidemment Esperluette sous